Bonjour, dans le défi 1C, nous devons faire suivre Timio un trajet, soit avancer de 100 cm, tourner à droite, avancer de 75 cm, tourner à gauche et finalement avancer de 50 cm. Donc, ce que nous avons besoin, ce sont des blocs dans la section mouvement. Nous devons d'abord choisir avance normalement de, et c'est là qu'on indique, 100 cm ensuite nous souhaitons tourner à droite donc tourne à droite de 90 degrés ensuite je peux dupliquer mon bloc pour le faire avancer normalement de là cette fois-ci c'était 75 cm maintenant je veux encore que Timio tourne donc, je peux dupliquer mon bloc, mais cette fois-ci, ce n'est pas à droite, mais bien à gauche que nous souhaitons que Timio tourne de 90 degrés. Et finalement, je veux que Timio tourne, euh, pas tourne, mais avance de 50 cm. Donc, en théorie, le programme suivant avance de 100 cm, tourne à droite de 90 degrés, avance normalement de 75 cm, Tourne à gauche de 90 degrés et avance normalement de 50 cm, devrait permettre à Timio de faire exactement le trajet que nous, nous lui avons demandé. Par contre, des fois, il y a une différence entre la théorie et la pratique. C'est possible qu'on lui demande d'avancer de 100 cm, mais que Timio n'avance pas exactement de cette valeur. Donc, qu'allons-nous faire? Temporairement, je vais mettre de côté mon programme. Je vais demander à Timio d'avancer normalement uniquement de 100 cm. Je vais télécharger le programme dans Timio et je vais voir sa réaction. Est-ce qu'il avance vraiment de 100 cm? Comme nous avons pu constater, Timio n'a pas avancé de 100 cm mais bien d'environ 80 cm. C'est possible que d'un robot à l'autre, même si on lui demande une donnée précise, on n'obtienne pas un résultat exactement comme on avait demandé. Donc, que devons-nous faire? Je commence par tasser le bloc. Ça, ici, les deux blocs qui sont là me permettent de faire des tests. Mon programme à droite, je l'ai conservé, que je vais pouvoir réutiliser tantôt. Donc, dans, le, dans Événements, il y a un bloc, si on descend un peu, qui s'appelle Calibre les moteurs avec la valeur de 50. C'est le premier bloc que je devrais utiliser, puis ça va souvent arriver que je vais devoir, à, je vais devoir utiliser ce bloc-là pour calibrer mon robot. La valeur de base, c'est 50. À 50, ça ne change rien. Si je souhaite que Timio est plus loin, comme dans notre cas, je vais devoir l'augmenter. Donc, par exemple, je peux dire, au lieu de 50, je vais demander d'avoir 60, donc une valeur de 60 qui va venir compenser. Je vais aller de 50 à 100 pour étirer la distance que Timio va faire dans la réalité, puis de 50 à 0. Je vais venir la contracter. Donc, si Timio allait beaucoup plus loin qu'à ce qu'on lui demande, je descendrais tranquillement la valeur de « calibre les moteurs avec la valeur 2 » vers 0. Dans notre cas, le problème était que Timio n'allait pas assez loin. Donc, je vais tranquillement l'augmenter. Donc, je vais redevoir faire un test. Donc, « calibre les moteurs avec la valeur de 60 », ça veut dire qu'il va aller un peu plus loin. Et Maintenant, je lui demande d'avancer de 50. Donc, allons faire le test. Comme vous avez pu constater, Timio s'est rendu à, maintenant à 100 cm. Donc, maintenant qu'on connaît la calibration nécessaire pour ce robot, on peut maintenant faire notre programme. C'est important de garder en tête qu'un robot à un autre, la valeur peut être différente. Donc, si je devais changer de robot, il faudrait que je refasse ce test-là pour savoir si mon robot est bien calibré. Avec un autre robot, peut-être que je devrais indiquer une valeur de 65 pour atteindre ce que j'ai besoin. Donc, ce bloc-là ici n'est plus nécessaire. Je peux replacer mon programme. Et de cette façon, je vais pouvoir faire les déplacements afin que mon robot fasse vraiment ce que je lui demande de faire. Donc, avancer de 100 cm, de 75 cm et finalement de 50 cm.